vernis là, c'est mmh. moi. Oui quest que tu... J'ai ses baskets et j'ai la là. Peut-être qu'il faudrait une J'ai des, des baskets blanches à scratch, un petit qui ah. sont chez moi. Ah, j'en ai des noirs, hein, Donc qu'est-ce euh... euh... oui. ah. bon, qu que tu regarder Tu veux regarder la dessin c'est ça Oui. Tu veux éviter la on Ouais, ouais, hum ouais c'est là. On s'est séparés en juillet et on avait parlé le, le soir des un an de notre fille. Donc le soir même on a fait le bilan et puis on avait conclu qu'on allait se séparer et que dans l'année on allait se séparer et qu'on ferait la résidence alternée les choses sont un peu précipitées mais on a mis tout de suite en place on a quand même eu nos prises de bec hein. ça n'a pas été évident parce qu'au début en plus on est passé d'une situation ben, moi ma fille dans mon cas je l'avais tous les jours et il a fallu que je la ramène une semaine à son papa ça m'arrachait le ventre. Hein. Moi, j'ai passé des, des journées entières à pleurer, des heures entières à pleurer, dès que je rencontrais un chausson, un canard en plastique ou n'importe quoi. Et en fait, si tu te souviens bien, au tout début, le premier été, on avait coupé la semaine en deux, c'est-à-dire qu'on avait dit que tu passais le mercredi ou jeudi. Et inversement, tu es venue deux, trois fois quand j'étais encore au Pontet, le soir, pour voir Elia. Bien que ce ne soit pas trop le long. Premier, ah oui, le premier été, oui. Le premier été. 2001. Voilà, et moi, j'ai fait la même chose. Je suis venue manger une fois ou deux. Mais en tout honnêteté, ce n'était pas tellement une réussite parce que les rapports entre nous étaient tendus la, la séparation en tant que couple amoureux. Tant que, le couple amoureux. était, ouais. était, fait, mmh. était fait, mais non digérée mmh. Et le couple parental devait survivre à ça. Et je préfère même le mot d'équipe parentale plutôt que couple parental parce que dans le couple, il reste quand même encore quelque chose. Pour Cette moi idée de De lien. Est, de lien, de lien. Amoureux, ouais. Alors que là, en fait, c'est plutôt... Euh, le bon, le on temps est tous les ouais. deux d'accord pour privilégier notre enfant Dans les couples qui se déchirent, eh l'enfant c'est un petit peu euh, l'objet de transaction. Euh, tu m'embêtes, je ne te le passe pas, ou euh, tu ne m'as pas répondu au téléphone, ou tu m'as répondu méchamment, euh, j'arrive en retard, euh, je te pénalise par rapport euh, à l'enfant. Alors que nous, pas du tout. C'est vrai que euh, le, couple parental avait été, enfin, le, le couple parental donc dans sa fonction de parent a, avait été vraiment dissocié du couple amoureux, ce qui fait que tout ce qui touchait à l'enfant de près au de loin par rapport au père et à la mère, eh bien, n'était pas remise en jeu. Je c'est sais qu'elle une chose quand on nous voit dans la rue, on pourrait penser qu'on fait un couple, entre guillemets, normal, c'est-à-dire euh, qui, qui échange, euh, qui discute, qui parle. Euh, c'est vrai que c'est assez trompeur. Aujourd'hui, c'est vrai que même à la maternelle, euh, les gens, ils, je veux dire, à chaque fois que la maîtresse me parle, euh, votre femme, alors, ouais, bon, moi, je j'ai euh, votre mari, euh, etc. Alors je dis, euh, la mère de ma fille. On bien que dans, dans le vocabulaire, il ouais, des gens au quotidien ne savent et, pas vraiment nommer encore la situation précisément. Parce que okay, comme okay. c'est un rôle un peu nouveau, donc le rôle du père d'un regard alterné, le rôle de la mère d'un regard alterné, il n'y a pas de... il y a le couple dans le couple, hein, le, le père et la mère, mais après c'est quoi Qu'est-ce que tu sais dessiner ma formidou C'est chose que tu as vu sur un dessin animé oui. La résidence alternée, c'est d'abord se connaître bien soi-même, bien discuter avec son partenaire, Enfin, son partenaire, son ex-partenaire. Voilà son, les mots, son, son mots comme on disait tout à l'heure. Son futur partenaire euh, de Tandem. Euh, voilà le... Son futur binôme dans euh, l'éducation le de l'enfant. binôme éducation parentale. Euh, bien, bien avoir la capacité de discuter et euh, de ne rien cacher, même si on a un petit quelque chose, on a une petite peur. Bon, bah, il faut l'exprimer parce qu'on pense que ça n'a pas d'importance, mais peut-être que l'autre ne perçoit pas l'information de la même manière. Donc, il faut essayer de... à ah, Nous, c'est un autre problème. Hein, c'est vrai qu'on a un problème de de communication, cest à qu'on pensait les mêmes choses, on ne lisait pas les mêmes manières. Donc du coup, ça n'avait pas le même impact. <rire> c'est bon. bien résumé. alors euh, Du coup, on a dit, bon, alors, attends, on va parler clairement. Euh, quand je dis blanc, c'est blanc. Quand tu dis noir, c'est noir. Il n'y a pas de malentendu, déjà. C'est super important, hein, parce qu'après, pour l'enfant... Donc là, dans la guerre d'internet, tu es vraiment obligé de faire attention à tous ces petits signaux de la vie, c'est-à-dire... Euh, on se l'échange à 16h30. Bon, c'est pas pour être strict sur l'heure, mais c'est pour se dire, bon, bah, c'est une heure à peu près, c'est là, donc tu prévois ton un peu du temps en fonction de ça. Oui. Je ne voudrais pas penser euh, que la revendication que soutiennent certains euh, pour la résidence alternée de leurs enfants euh, serait euh, une revendication euh, paternaliste, enfin, ou, ou en tout cas qui ne concernerait que les pères qui seraient euh, uniquement portés par les mouvements de pères. Euh, même si euh, dans le discours social, effectivement, les mouvements de pair sont assez favorables à la résidence alternée, parce que ça permet effectivement que la coparentalité euh, soit mise en acte dans, dans, dans la réalité, euh, il faut bien voir que c'est aussi, ça participe de la même façon de, de l'objectif de beaucoup de mouvements féministes. Euh, L'égalité entre les sexes. Euh, ben, l'une des façons de la manifester, c'est euh, après la séparation que l'enfant soit élevé par ses deux parents, ce qui partage à la fois les devoirs et les tâches parentales de façon à peu près égalitaire entre les deux parents. Donc, euh, en fait, euh, si un certain nombre de pères frustrés euh, militent de façon active pour, euh, pour la résidence alternée, moi, quand, dans mes enquêtes, j'ai constaté que beaucoup de femmes regrettent que leur ex-conjoint euh, n'accepte pas euh, la mise en place d'une résidence alternée parce qu'elle-même aurait bien aimé que cela fonctionne. Donc, euh, euh, en, en fait, ce qui s'oppose plutôt, c'est l'étonnant du modèle traditionnel de la famille où la femme était la spécialiste des enfants et l'homme de l'espace public et qui ont tendance à reproduire après la séparation cette dichotomie et l'étonnant d'un modèle plus moderne où l'égalité entre les sexes est beaucoup plus posée et donc au niveau des relations parentales et au niveau évidemment aussi du travail avec l'investissement féminin dans la profession. Donc la résidence alternée n'est pas une revendication euh, euh, paternelle. Enfin, elle a une revendication des deux parents, elle est plutôt une revendication d'un modèle plus euh, actuel par rapport à un modèle antérieur de fonctionnement de la famille. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. T -t -il Alors, le préféré de moi. Ta mère, ton éléphant, là, que tu avais fait. Oh. Je mets trop. Oh. Là. là, donc tu vois, c'est bien ça. Il faut des tu mets la tenir C'est assez haut ou encore plus haut Encore plus haut. C'est bon. On s'est séparés. J'ai quitté son père, elle avait un an. Euh, c'était compliqué pour moi. J'avais vraiment, vraiment l'impression qu'on m'arrachait le ventre et les tripes. T'étais euh... encore amoureuse Non, je n'étais plus amoureuse de ton papa, il là. Mais c'était un petit peu quand même. Mais c'était surtout toi qui, qui me manquait. J'avais du mal à, à, à te laisser chez ton papa. Je pleurais beaucoup. J'avais un gros paquet de mouchoirs. Parce que tu me manquais, j'avais n'avais pas l'habitude que tu ne sois pas là. Mais c'était à moi de faire le travail, de te laisser à ton papa. C'était une bonne chose. Avais... Tu pleurais comme ça, tu un paquet comme ça Tu avais une grosse boîte de mouchoirs, comme ça. Tu vois, hop, comme ça. Poum, Et je visais la boîte de mouchoirs. Parce que tu pleurais beaucoup. Parce que je pleurais beaucoup, ouais. Tu avais tort. J'avais tort de pleurer beaucoup non, as, en fait, tu étais peureuse, tu n'avais pas encore l'habitude. Voilà, c'est ça, je n'avais pas pris l'habitude, c'est exactement ça. Alors, je... tu étais peureuse. Mmh, tu manquais aussi, c'était difficile. Moi aussi, je manque. Et tu pensais à moi et tu te demandais quand j'allais... À... C'est sûr qu'il y a des difficultés, mais il y a énormément de bénéfices à la résidence alternée. Donc, quand on l'a fait... Euh, C'est quelque chose qui, qui, qui exige des efforts, euh, un changement dans, ce, dans, dans sa compréhension des choses, dans euh, se départir d'un côté possessif vis-à-vis -vis de l'enfant. Ça exige tout un tas de, de, de, de qualités. <rire> Je ne comprends pas, j'ai ma tête qui tombe. <rire> tu comprends rien ah <rire> Tu comprends rien <rire> qu'est-ce que veut dire euh, résidence alternée, euh, je pense que c'est l'idée que précisément il n'y a pas de parents principal. Hein, que les, les parents finalement sont tous les deux euh, euh, absolument au même niveau. Alors, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on est à 50-50 au niveau du temps qu'on va partager, hein, parce que euh, on peut avoir des aménagements différents, mais il euh, y a un principe de base qui est, euh, les deux parents ont la même importance, donc cette, cette importance euh, égale doit évidemment se, se, se, se transcrire dans les faits par euh, le fait que euh, chaque parent puisse avoir un, un accès à l'enfant euh, qui soit relativement euh, sinon identique, en tout cas euh, suffisamment identique pour que l'enfant n'ait pas le sentiment qu'il a... Le vrai parent et puis le parent des week-ends, etc. Voilà. C'est ça l'idée. 82, euh, 92. Donc on a commencé à faire un jour chez l'un, un jour chez l'autre, mm -hmm. euh, puis rapidement on est passé à deux jours, euh, deux jours. c'était encore trop, euh, ça demandait trop d'organisation, de, puis c'était un peu chamboulant quand même, parce que passer comme ça rapidement euh, de l'un ouais. à l'autre... Ouais, nous on n'y arrivait pas du tout. Bon. Moi je me rappelle qu on, quand on était à 3 jours, 3 jours et un week-end sur deux, ça changeait. C'est ça, on changeait le mercredi. Ouais. 3 jours, 3 jours, on a fait. Ah, C'était trop rapide ça aussi. Ouais, ça n'allait pas. Ça a pas duré le tour non, non, si, ça a duré longtemps. Mais quand même. Mais si, quand au moins un an, an. an Ouais. Ah ouais, mais. Et parce qu'en fait, maman elle ne voulait pas une semaine, elle trouvait que ça faisait trop long. Ouais, euh, ouais elle avait besoin de nous voir. Mais c'est nous qui au bout d'un moment avons dit, euh, nous il nous faut une semaine parce qu'on peut plus quoi. Pour moi aussi ça aurait fait long une semaine. Quand t'es petit. Euh... Mmh, bah, oui, c'était sur, surtout par rapport à Clarisse d'ailleurs. Elle se disait euh, Clarisse a besoin de moi, elle n'a que 3 ans, tout ça. Je crois qu'aucun parent n'imposerait une résidence alternée à un enfant de 15 ans sans lui demander son avis. Ça me paraît. Euh assez évident. Donc il y a des enfants, moi j'ai des parents, notamment dans divorce par consentement mutuel, qui me disent « nous on avait proposé une semaine, une semaine et c'est lui qui a préféré 15 jours, 15 jours euh, ». Des parents qui changent, hein, qui disent « bon on essaye comme ça, est-ce est que c'est mieux de la commencer le vendredi, est-ce que c'est mieux de la commencer le lundi quand on fait de semaine à semaine ?». Certains vont vous dire « ah bah c'est mieux le vendredi parce qu'on commence par le week-end donc ça laisse le temps de s'adapter la majorité sont plutôt pour ce système-là. Mais d'autres qui disent non, c'est mieux, comme ça on a le temps ensuite, après la semaine un peu difficile, de profiter du week-end tranquillement. Bon, je crois que c'est chaque famille d'expérience très pratique qui, qui s'y adapte. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un peu de temps pour, euh, pour, pour s'installer. Ouais. Bah, toi, tu avais même demandé à un moment 15 jours, 15 jours. Ouais, bah, vers, vers la, la fin, fin ouais. ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient séparés de toute façon de l'un ou de l'autre pendant une longue durée. C'est évident que la durée n'est pas la même pour un bébé, pour un enfant de 15 ans, pour moi, un bébé, euh, la notion du temps qui s'acquiert, on le voit bien. Un bébé de 3 ans, il va commencer à, à compter les dodos euh, sans papa ou sans maman. Euh, pour un nourrisson, une journée, c'est une éternité. Donc, de toute façon, je dire qu'on soit dans le cas de la résidence alternée ou pas, je pense que la séparation, que ce soit avec l'un ou l'autre parent, elle ne devrait pas être de plus de quelques jours, y compris avec le père. Moi, la, le, la résidence, enfin le droit de visite tous les 15 jours pour un tout petit, je trouve que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire de voir quelqu'un tous les 15 jours? Dolto a proposé une chose qui était farfelue, qui nous semble, mais qui était intéressante, qui était de dire, euh, au fond, les enfants devraient rester dans la même maison tout le temps, et c'est les parents qui devraient jouer à la garde alternée, c'est-à-dire c'est eux qui devraient venir visiter cette maison-là à, à toutes les deux semaines. Ce serait un bon exercice pour les parents, parce qu'ils verraient à ce moment-là que ce n'est pas si facile pour l'enfant de faire sa valise tout le temps. pas ça ne va pas de soi, bien que les enfants ont une grande, comme je disais, une grande capacité d'adaptation. Donc, euh, il faut faciliter. C'est sûr que si on reste proche l'un de l'autre et que même s'il y a garde alternée, euh, c'est facile de téléphoner, euh, c'est facile d'aller voir son papa parce qu'il reste la rue d'à côté, euh, de temps en temps et un peu plus spontanément. Si on peut préserver cette sorte de spontanéité, les enfants sont très, très gagnants dans des systèmes comme ça. Vraiment, ça, c'est vraiment intéressant. Si les parents demeurent à moins d'un kilomètre, par exemple, c'est vraiment intéressant pour l'enfant. Bien que là aussi, il faut veiller à sa propre vie aussi, faire en sorte qu'on ne devienne pas le, le jeu de l'enfant non plus. Mais s'il y a moyen de tout le monde de se respecter, s'il y a plus de souplesse dans ce système-là, je pense que c'est le mieux qu'on qu a trouvé. Par rapport à la situation qu'il y avait avant, je m'en souviens pas, donc euh, ça n'a jamais été un gros soulagement ou quelque chose comme ça. Je ne me suis vraiment pas posé de questions à ce niveau-là jusqu'à vers euh, 11-12 ans. Enfin, pour moi, ça ne me posait aucun problème d'être en alternance. Enfin, je ne me rendais pas compte que, que ça avait quelque chose de particulier. Quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au collège, euh, bah, c'est pareil, j'avais plus d'affaires à transporter, j'avais une valise qui était assez importante à faire toutes les semaines. En plus, j'avais besoin d'emmener plein de petites affaires avec moi. Et, et là, j'avais du mal à supporter. Bah ouais, de changer toutes les semaines. C'était même pas le fait de pas avoir mon lieu à moi, mais c'était le, le déplacement toutes les semaines. Même si je m'adaptais vite dans la maison où j'arrivais. Mais voilà, euh, ouais, j'ai commencé à avoir du mal. Mmh. Moi j'avais... Ouais. Je voulais essayer de trouver une autre solution. Ouais. Enfin, tout de suite, à, à partir de ce moment-là, je commençais à y réfléchir. Mais avant, ça ne m'a pas dérangé du tout. C'est vrai que ce, ce truc-là, on l'a tout tué, quoi. Le... Même ouais. moi qui étais contente euh, quand j'étais vraiment ravie de faire moitié-moitié, mais euh, c'est vrai qu'au niveau matériel, c'est vraiment lourd, quoi, c'est... Euh... Ouais, bah, moi, euh, c'est clair, moi, j'ai pas aimé ça du tout, quoi, l'alternance. Mm. Moi, j'aurais voulu me poser parce que justement, ça me, ça me bouffait toute mon énergie, quoi. En plus, j'étais la plus grande, donc les parents, c'est vrai qu'ils s'adressaient beaucoup à moi. Et tu diras à ton père, et tu diras à ta mère et euh, tes soeurs euh, et euh, ras bol <rire> plus du tout de place pour moi quoi, moi ça m'a carrément euh, ça m'a bouffé quoi. En plus je l'ai exprimé, j'ai dit moi il faut que je me pose et je vais me poser chez mon père et euh, ça n'a pas été possible. Ni l'un ni l'autre, euh, n'ont essayé de faire quelque chose pour que ça se fasse. Ouais. Moi je pense que c'est quand, euh, quand même vachement important de, de voir ses deux parents après c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure quoi enfin, ça peut vite devenir aussi un enjeu puisque l'enfant bon il peut aussi avoir un moment un caprice de dire oh bah ben non je veux plus parce que euh, parce que ça marche plus euh, je suis pas content parce que j'ai pas eu ça ou parce que bon ça peut être enfin voilà on est enfant aussi donc on raisonne pas tout à fait quoi enfin on... il manque des, <rire> des paramètres des fois donc on comprend pas ce qui peut être pour notre bien aussi et euh, donc des fois on faudrait peut-être pas céder euh, tout de suite euh, à la pression non plus quoi, essayer de... Je sais que moi des fois j'étais en colère contre ma mère, j'avais pas envie d'y retourner, mais euh, finalement ça s'arrangeait dans la semaine, euh... on en rediscutait puis ça allait. En fait les adolescents sont beaucoup plus à même d'exprimer leurs désirs Je ne dis pas qu'il faut systématiquement l'écouter parce que ça peut être une façon d'éviter euh, euh, un rapport à un parent qui à un moment pose difficulté à l'adolescence et on sait que justement l'âge de l'adolescence, c'est l'âge de l'opposition aux parents. Euh, on acquiert son autonomie en s'opposant à euh, son cadre de socialisation antérieure et notamment, notamment à, à, à, en s'opposant à ses parents. Donc une demande euh, d'un adolescent euh, à ne plus habiter chez un de ses parents, euh, il, faut prendre, il faut essayer de bien l'analyser, de comprendre ce qu'elle signifie. Donc euh, l'alternance à l'adolescence peut être quelque chose de tout à fait positif parce que justement elle permet de maintenir la, la, double, euh, la double relation aux deux parents, le double lien. Mais je crois qu'il faut quand même tenir, de, euh, tenir compte euh, de ce qu'exprime l'adolescent et de ses désirs en ayant pris le soin euh, de décrypter euh, cette parole. Parce que si la demande euh, de, de, de l'adolescent de, de ne plus vivre que chez un seul des deux parents, euh, c'est en fait une, une, une demande déguisée de, de ne pas euh, être soumis à une autorité euh, parentale parce que l'un des deux parents euh, le, le contrôle plus que l'autre, euh, il faut faire attention à ce que signifie la demande. Mais je pense que pour les adolescents, l'alternance est quelque chose de tout à fait intéressant, même si, comme je disais tout à l'heure, euh, la, la durée de, de, de, de vie chez l'un puis chez l'autre parent peut être beaucoup plus longue puisqu'à ce moment-là, bien sûr, le rapport au temps n'est pas le même que lorsque l'enfant était petit. D'ailleurs, j'ai constaté que euh, chez, chez des, des enfants que j'ai interviewés qui étaient en alternance depuis 10 ans, donc depuis longtemps, euh, bah la, la tendance avait été, sur leur propre demande dans un certain nombre de cas, à ce que le rythme de, de l'alternance s'allonge. Que si l'enfant, il est complètement libre, justement, il n'y a pas l'histoire avec les parents. Eh tiens, euh, tu m'as bouffé une heure, je te la reprends. Ça se passe directement avec l'enfant. Déjà parce que moi, si je me suis, je me rappelle maintenant, m'être senti objet, quoi. paf, ton paquet. Tiens, ouais. paf, machin. Tiens, on les fout là, on les met là, avec les affaires. <rire> en fait, c'est, ouais, c'est un peu, euh, je sais pas. On, moi, enfin, ouais, moi, j'ai vraiment perdu de ma personne, quoi, dans cette histoire. Je me suis plus senti considéré vraiment pour ce que j'étais, quoi. J'étais un enfant qui va là, qui va là, qui fait pour finalement pour le plaisir de ses parents, quoi. Ouais, pour le plaisir, et en plus, hein, pas le plaisir, justement, c'est... Euh, et en plus, il ouais, y avait de la contrainte derrière, quoi. Non, puis c'était, en plus, entre eux, c'est leur relation euh, ouais, conflictuelle qui se jouait euh, par rapport à nous, quoi. Mm. Donc euh, ça, c'était Alors, ça. pourquoi pas de la garde alternée, mais de la vraie mm. garde alternée C'est-à-dire que c'est le gamin qui dit, bah tiens, euh, tiens j'ai envie de venir cette semaine, est-ce que c'est possible mm. Ouais, ou qui, euh, qui est l'aide, moi je dirais peut-être d'un psychologue, ou enfin qui a un suivi peut-être d'une tierce personne. Ouais, c'est ça qui est important. Voilà, ouais. qui disent, bon, effectivement, l'enfant fait un caprice, donc peut-être il faut, faut relativiser, ou effectivement, l'enfant, là il se sent vraiment pas bien, donc il faut, euh, puisqu'il reste euh, chez un parent ou chez un autre, enfin, qu'il y quelqu'un qui aide peut-être à, à prendre du recul, parce que les parents, je sais pas s'ils si en sont capables. Ils sont déjà tellement, euh, souvent, enfin, je, je sais pas, c'est exemples que j'ai autour de moi, souvent, c'est quand même dur, quoi. De, d'être vraiment honnête et sincère <rire> sur ce qui est le meilleur pour l'épanouissement de l'enfant. Mm. c'est pas évident. On y met vite de, de son propre affect, quoi, je pense. Mm. C'est très difficile, quand vous êtes dans un vrai conflit, d'arriver à vous... Mais c'est valable pour un conflit autre que parental. Hein, d'arriver à vous remettre en cause et à vous dire, voilà, je suis en conflit, mais c'est peut-être ma faute. C'est pas que l'autre qui fait la guerre, c'est moi qui la fait aussi. Donc peut-être que si on veut sortir de ce climat de guerre dont on sait qu'il est mauvais, ils le savent qu'il est mauvais pour leur enfant, mais c'est toujours la faute de l'autre. Donc la, la démarche à faire, elle est d'abord de dire oui, je sais que c'est mauvais, et qu'est-ce que je peux faire Alors que leur démarche est quand même souvent un peu, c'est sa faute. Notamment, et c'est là que le, le conflit avec les enfants est indissociable de la rupture, quand dans la rupture, il y a un coupable, entre guillemets. Et c'est là que l'évolution des mœurs a l'escalade, mais que euh, les torts existe toujours celui ou celle qui part pour un autre, il doit toujours le payer quelque part. Hein, donc, euh, et c'est là que les parents ont du mal, et encore aujourd'hui, et qu'ils soient mariés ou pas, hein, euh, ça n'y change rien. Le, le départ, la rupture, l'abandon, c'est lui qui est coupable. Donc euh, c'est lui qui est responsable des problèmes qu'ont les enfants. Et moi je ne le suis pas. Et tant qu'il n'y a pas de remise en cause de, de « il faudrait que je change mon attitude », qu'on essaye de se mettre d'accord, euh, les choses évoluent pas. Alors les gens sont conscients inconsciemment, j'allais dire, des dégâts qu'ils font mais n'ont pas forcément la volonté de, de se remettre en cause. Et moi je dis par contre, je rassure les gens dans l'autre sens, en leur disant les enfants du divorce, si le divorce se passe bien, s'en sortent pas si mal. On est tous faits, moi je dis des traumatismes qu'on a subis, tous, vous comme moi, on a forcément eu des traumatismes qui étaient plus ou moins gros, qui étaient plus ou moins gênants, qui étaient plus ou moins jeunes, mais on est tous faits de ça, c'est ce qui construit une personnalité, donc il ne faut pas s'inquiéter. Bien sûr que le divorce est un traumatisme, mais s'il est bien vécu, bien expliqué, les enfants s'en sortiront très bien. S'ils ont une bonne image de papa, s'ils ont une bonne image de maman, s'ils savent aimer de l'un, s'ils savent aimer de l'autre, ils s'en sortiront de ce traumatisme. Alors que s'ils ont un père qui dit du mal de la mère, une mère qui dit du mal du père en permanence, ils auront des difficultés plus tard. Comment voulez-vous qu'avec une mauvaise image de leur père, ces enfants, un jour, aient une vie amoureuse Je leur dis, notamment quand c'est des filles, comment voulez-vous qu'ils aient une vie amoureuse plus tard, construite dire, Si vous n'avez pas cessé de leur présenter une image de la conjugalité comme un conflit permanent, ils n'y arriveront pas. Ou de l'autre sexe comme étant euh, positif, ils n'y arriveront pas, ce n'est pas possible. Donc j'essaie je, de les responsabiliser là-dessus. Mais je vous dis, ils sont les gens qui souffrent n'ont pas d'oreilles, enfin, ont des oreilles un peu bouchées. C'est pour ça que je vous dis, je, on critique, mais en même temps, euh, on en connaît les limites. Il faudrait qu'ils acceptent de soigner leur souffrance. On les incite hein, euh, à aller voir un thérapeute familial, à aller euh, essayer de résoudre leurs problèmes pour euh, pouvoir prendre en compte leurs enfants. Sélectionne avant. Voilà. Ah ouais, c'est de l'alchimie là. Alors qu'est-ce que c'est bon Ah, c'est une préparation maison. Là. Je suis ouvert ouais. Non, non, non, non t'as avant bon de laisser faire, s'il vous plaît. Ma bon, appétit. Merci. Merci, mmh. merci. Alors, elles sont bonnes ou pas mmh. C'est vrai, vous régalez oh, yes. ah, C'est bon ce qu'il fait, papa. Ah, C'est difficile de répondre par oui ou par non. Euh, la résidence alternée, elle peut être équilibrante, même si les parents ne se parlent pas, parce que justement, l'enfant voit ses deux parents. Donc, de là, elle est équilibrante, voilà. euh, Bon, après, euh, euh, ce serait beaucoup plus confortable pour les enfants si les deux parents se parlaient un peu plus souvent, enfin, c'est évident aussi. Euh, et puis, bon, ils en seraient, je pense, ravis. C est, c est, euh, Mais quand ce n'est pas forcément le cas, c'est pas... Euh... j'ai pas l'impression que ce soit si gênant. Si gênant. Euh, je ne trouve pas meurtri, voilà, c'est ça, surtout. Donc, euh, je crois que, bien sûr qu'elle voudrait qu'on discute un peu plus souvent, que ça soit bon, plus tranquille, bon, enfin plus tranquille, c'est pas, pas agité, hein, c'est plus agité. Mais bon, bah, dans l'immédiat, c'est pas, pas le cas. donc euh, je, je, je leur explique, je leur dis, bah, écoutez, les filles, c'est pas... voilà. Et dans l'immédiat, c'est pas possible. Donc, pour la tranquillité de chacun, ou déjà pour la mienne, hein, pour ma, ma propre tranquillité mon équilibre, il n'y a pas forcément de discussion et, et euh, je suis consciente que bah, ça entraîne des obligations vis-à-vis -vis des enfants, ça c'est sûr. Mais bon, rien n'est euh, parfait. Rien n'est parfait. Donc on s'accommode, on, on fait en sorte que tout aille bien. Les enfants peuvent s'adapter à beaucoup de choses de façon étonnante, plus que nous, parce qu'ils sont moins rigides que nous, en fait. Ils ont encore une grande flexibilité au niveau psychique. Et donc, ils peuvent, euh, ils peuvent très bien euh, vivre à travers toutes sortes de modèles, à condition qu'on qu leur explique dans quel modèle ils sont, et pourquoi on se sépare et qu'on qu qu qu ne les mette pas en cause. Euh, par exemple, euh, les enfants euh, jeunes ont tendance à penser euh, qu'ils sont... Le, qui sont responsables de la séparation des enfants, euh, des parents. Alors, il faut leur expliquer qu'ils ne sont pas responsables du tout, et que ce n'est pas, pas eux qui ont poussé papa ou maman dehors. Vous savez, dans l'enfance, on vit toutes sortes de choses hein, très, très fortes. On vit des grands amours, mais on vit des grandes haines aussi. On peut être dans une période où on déteste son père ou sa mère, parce qu'on le trouve trop écrasant, ou peu importe, et... Et tout à coup, il y a séparation. Puis on se dit, ben non c'est moi qui a poussé papa ou maman dehors. Ou je suis tellement plein à, à maman que finalement, papa est dehors. et Les enfants euh, vivent des choses comme ça très, très intensément. Il faut vraiment les rassurer. Ça a l'air idiot, là, mais il faut les rassurer par rapport au fait qu'ils ne sont pas responsables de la séparation des parents. C'est un jeu qui joue entre adultes. Et il faut vraiment prendre la peine de leur expliquer. Euh, J'allais dire simplement, mes enfants comprennent plus de choses qu'on ne pense. Leur expliquer... Euh, en des mots qui sont accessibles pour eux, effectivement, pourquoi papa et maman, ils, ils se séparent et qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre les enfants et les parents. Ne pas écarter les enfants. J'aime pas dans ce genre de famille où on met à table et puis on a des discussions un peu plus, euh, un peu plus soutenues et, et puis les enfants veulent intervenir parfois, et parfois avec justesse, et on les écarte de la discussion. « Mais ça ne te regarde pas, tu trop petit. Bah, » je ne pense pas qu'il qu faut agir comme ça. Je pense qu'il faut déjà lui expliquer à l'enfant bah, avec des mots aussi compréhensifs sans, sans prendre des mots complètement à lui, hein, avec des mots d'adulte, pour qu'il commence aussi à mémoriser ces choses-là, parce qu'il faudra qu'il y vienne de toute façon. Et puis bah, commencer l'apprentissage, c'est ça l'apprentissage finalement. Il lui expliquer, bon après, si c'est un peu trop complexe, tu ne dois pas trop le savoir, bah, du coup, je t'expliquerai plus tard, d'accord, t'inquiète pas, mais pas l'écarter comme ça, mais on va vers revers main tout de suite, les enfants, parce que je pense qu'ils le prennent mal. Et c'est quelque chose qu'ils vont reproduire après. Donc, oui, il faut demander la vie aux enfants, en tenir compte, enfin, sous certaines conditions, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un véritable dialogue, et oui, avec les enfants. Complètement, ce sont encore une fois les premiers acteurs concernés. À qui le demander d'autres, sinon Si ce pas les enfants, hein Sûrement pas au juge <rire> Sûrement pas au juge, le juge il n'en sait rien, il arrive à... Il voit arriver deux adultes et des enfants, et les connaît ni d'un ni Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision le juge Ils font des choses qui sont établies déjà. Hein, D'accord, c'est la mère qui prend les enfants, le papa il verse tant d'argent à la mère, puis le papa il les voit un week-end sur deux. C'est ça là, finalement. La preuve c'est quand il y a une demande un peu plus appuyée du père d'un juge. « Bon, attendez, je ne peux pas prendre une décision comme ça, moi. On va aller demander l'avis des spécialistes, et de machin, et de je ne sais pas qui, et qui, on va attendre un peu. » Ils ne veulent pas se mouiller. Bon, donc ils sont là, sur leur chaise, ils sont souverains, et puis ben voilà, donc finalement on n'a pas besoin de juge. Donc la décision, tout ça pour dire, bon, je présente un peu, c'est un peu ironique ce que je dis, d'accord, quand même, mais tout ça pour dire que les décisions vont être prises avant d'arriver devant le juge, d'accord encore une fois, ce n'est pas le juge, d'accord Ou quels que soient les acteurs du divorce, à part les enfants et les parents, ce n'est pas le juge qui doit décider du bien-être de ses enfants, d'accord De nos propres enfants. Ce sont les parents, les deux parents, qui doivent prendre cette décision. Et il faut que ça soit réfléchi. Oui, parce qu'il faut vraiment après faire une boule, tu vois. Parce qu'ensuite, pouvoir... qu vous faites des objets, du tu sel. Sais... La médiation familiale est une pratique qui, euh, qui est en expansion tout à fait à l'heure actuelle, qui est de plus en plus promue par, par la justice, avec, avec l'évolution de la loi, qui maintenant implique de proposer aux couples qui sont en conflit une médiation mais bien sûr on ne peut pas l'imposer parce qu'il faut qu'il y ait une démarche volontaire des personnes pour que la médiation soit efficace. Euh, on comprend bien qu'une euh, procédure de médiation, c'est-à-dire l'implication d'un tiers dans les conflits de couple, ne peut être efficace que si euh, les personnes adhèrent au moins à cette idée et, et acceptent de, de collaborer euh, avec une autre personne pour essayer de régler leurs leur, leur, leur problèmes et leurs conflits. Donc euh, c'est une, une solution euh, qui n'est pas la panacée. Euh, il n'y a pas de solution universelle adaptable à toutes les situations, hein, que, comme d'ailleurs la résidence alternée, mais qui présente un grand intérêt effectivement dans les cas euh, de difficultés de mise en place euh, euh, d'une euh, euh, euh, relation stable aux enfants euh, après la séparation. Oui, Ouais. Bon, non, vrai, ça va, ça va. Viens, Léa. Viens, là, je oh. Ah, mais t'as pas changé de vitesse. Oui, c'est la quatrième vitesse, c'est bien. Mais là, mais là, le plateau, voilà. <rire> Alors, attention. Derrière. Arrête, arrête <rire> <rire> <rire> Alors, la première chose que je dirais à des parents qui veulent une résidence alternée, euh, c'est d'en avoir beaucoup parlé avant, et c'est d'avoir mis au point toutes les questions, y compris les questions financières, parce qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Et j'allais dire, un divorce ça coûte cher, enfin une séparation, pareil, qu'on soit marié ou pas, une séparation conjugale ça coûte cher. Avant on avait un seul appartement ou une seule maison, on avait une seule facture d'électricité, on avait, euh, voilà, tout simplement, hein. on avait souvent une seule voiture, on avait, bon, et on se retrouve à deux, alors avec deux appartements, avec deux factures d'électricité donc ça coûte cher. Donc je pense que le problème financier est quelque chose qu'on oublie un peu quand il s'agit des enfants, mais on partagera, euh, voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir réglé, sans, sans fausse honte, hein, et sans dire l'argent ne m'intéresse pas. Non, je pense qu'il vaut mieux avoir mis les choses au point avant. Euh, notamment qui va payer la cantine, euh, qui va payer euh, euh, l'habillement, est-ce qu'on partage, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on n'est pas euh, à la paire de chaussettes près, euh, Bon, ça dépend aussi comment le couple fonctionnait avant, hein, mais je pense qu'il faut quand même être très clair, parce que la résidence alternée, c'est théoriquement un partage des frais. Ça peut être une pension alimentaire quand même, en disant, bah, écoute, c'est plus simple, c'est toi qui t'occupais avant euh, de payer la cantine, de payer la nounou, de payer donc tu continues et puis moi je te donne euh, l'argent qu'il faut pour. Enfin, je pense qu'il ne faut surtout pas écarter le problème financier. Parce que moi j'en ai vu qui revenaient des résidences alternées où on ne remettait pas en cause le principe, mais où il y avait vraiment des discussions financières importantes. Voir également la communication, c'est-à-dire se mettre d'accord sur la communication que l'enfant a quand il est chez l'autre, à la fois si on veut la maintenir, à la fois qu'elle ne dérange pas l'autre, parce que je crois qu'il faut admettre quand on est séparé que l'autre est sa vie et que donc on n'est pas à l'appeler à toute heure du jour, euh, voyez. ça peut être des gens qui ont besoin d'heures précises, ça peut être donner des portables aux enfants jeunes dans des résidences alternées, des enfants qui ont des portables très très jeunes, dès le primaire, euh, mais après tout ça permet une communication sans être obligé de passer par l'autre. Hein ça veut dire euh, s'accorder pour s'informer sur absolument euh, euh, la réunion de parents qui va avoir lieu, le médecin, enfin bien, bien euh, être d'accord qu'on s'informe réciproquement, qu'on est un peu au courant de, des choses importantes qui sont passées. Donc il vaut mieux l'avoir fait avant. Midi. Mmh, mmh. enfin, on peut dire midi. Midi. Oui. Mmh, mmh. Oui. oui, moins 15. voilà Parce que là, on fait comme si ça fait c'était moins, là on... Exactement, d'accord Donc, on ne dit pas des midi moins 15, on dit des midi moins le quart mmh. C'est pas, pas lorsqu'on additionne plusieurs... Non, lorsqu'on enchaîne. enchaîne. Lorsque l'on enchaîne plusieurs addition, on peut grouper les termes. Et puis, bah, apparemment, avec la maman dessus, ça se passe bien. Avec maman, ça se passe bien. Maman aussi, elle vous aide. Donc, elles sont soutenues. Elles sont aidées, soutenues et... de part et d'autre. Hein. La semaine qu'elles sont pas avec bien. moi ou la semaine quand elles sont avec maman, apparemment... Il y a un suivi de ce côté-là. Donc ça se passe plutôt bien. Très bien mon t'en était êtes où alors Jessica C'est bon on pour dit, le... Oui. quoi Maman dit faire en anglais. Et il fait. Faire oui. I don't know. Alors en parallèle, les institutions ont essayé de s'adapter bien sûr à cette nouvelle, à cette nouvelle pratique. Euh, la Sécurité sociale qui euh, essaye de reconnaître que les allocations soient partagées entre les deux parents, euh, au niveau du logement aussi, des aides au logement, euh, euh, au niveau euh, des impôts qui permettent maintenant aux deux parents de déclarer une demi-part sur cha euh, chacune des déclarations d'impôts. Donc il y a eu une adaptation des institutions même si elle n'est pas finie, elle n'est pas complète, à cette nouvelle pratique et au fait qu'elle prend quand même de plus en plus d'importance à l'heure actuelle. Donc la société essaye de s'adapter, mais c'est une adaptation qui est en cours en même temps que cette pratique évolue et prend de l'importance. C'est long à se mettre en place, hein. parce que ce n'est pas spécifique à la résidence alternée, c'est spécifique aux parents divorcés. Je crois que d'un point de vue administratif, ça ne suit pas ça suit pas et, bon, Un exemple, au niveau de certains euh, logiciels concernant l'administration, où il y a, on ne peut pas mettre d'une part l'adresse du père et d'autre part l'adresse de la mère. Ça, je trouve ça euh, incroyable, incroyable. Il y a un retard considérable. Donc voilà, ce sont des petits exemples comme ça. Euh, bon, euh, par exemple, mais, euh, au niveau du collège, là, il y a vraiment une, une prise en compte, une considération euh, euh, que bon, bah, de plus en plus de, de, de familles, euh, il y avait de plus en plus de familles, euh, bon, euh, séparées, enfin, bon, de. Et, euh, et donc là, je vois au niveau du collège, euh, euh, le bulletin de notes est fait en double, bon, tout est fait en double, pour justement euh, qu'il y ait toujours cette communication entre le collège et les deux parents. Ouais. Mais bon, il y a encore, euh, il y a encore des, choses, euh, des choses à faire. C'est-à-dire que bon, il, faut, il faudrait éventuellement qu'on se rende compte qu'il y a des parents euh, euh, qui vivent séparément. Je crois que c'est ça surtout, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas le passer sous silence, faut pas, parce que sinon, euh, nous en tant que, euh, que parents divorcés, à chaque fois on doit toujours faire cet effort et cette démarche pour leur dire « mais attendez, voilà, on n'est plus ensemble, donc on n'a plus le même domicile, donc... » Et euh, ça éviterait aussi parfois des lourdeurs et des incompréhensions et aussi parfois une certaine culpabilité, quoi. Je veux dire, bah, désolé, mais oui, mais voilà, on est séparés. Et, et c'est pas drôle, donc faites en sorte que bah, ça soit aussi plus simple. C'est... Euh... Donc, euh, voilà. Allez Ça Alors aujourd'hui elle a 12 ans. Elle a eu 12 ans le 12 septembre, donc elle a 12 ans et un peu plus d'un mois. Et elle, elle vit ce système de la garde alternée depuis l'âge de deux ans et demi. Et on a tout de suite convenu d'une semaine sur deux, puisqu'au début, sa, sa mère habitait toujours ici, à Biscarros, et pas loin, là, à moins de deux kilomètres d'ici. Donc la résidence alternée était possible d'une semaine sur l'autre. Elle allait à la même école et ça posait vraiment... Enfin, de mon côté, ça ne posait aucun problème. Je crois que du côté de sa mère non plus. La maman est partie à travailler à Paris. Et on a décidé, toujours d'un commun, commun accord, sans... Euh, ça n'a pas été houleux du tout, on s'est mis d'accord tout de suite de pratiquer une résidence alternée d'un an sur deux. Donc une année à Paris, chez sa mère, avec une école parisienne, et une année ici, à Biscarrosse avec une école ici. Voilà, là où tu as fait ta sixième Ouais. et à côté j'ai fait mon CM1, la moitié de mon CM2. Non, tu as fait ton CE1, la moitié de ton CM2 de CM1 Non, si. tu as fait CE1 CM1, oui tu as raison oui. CE1, CM1, la fin du CM2 parce que papa avait été un peu malade et ensuite donc tu as fait la fin du CM2 et t'es arrivé directement 6ème ici Je m'étais euh, rapproché des professeurs en leur demandant en début d'année d'être vigilants, en leur signalant la situation de Claire qui était particulière, qu'elle qu serait là en sixième et qu'elle ne serait plus là en cinquième et qu'elle reviendrait en quatrième, et en demandant aux professeurs principal de la classe et aux autres professeurs lors de la rencontre d'y de, de faire attention. Alors, euh, et je les avais rencontrés plusieurs fois dans l'année pendant la sixième. Et c'est vrai que la professeure principale m'avait très honnêtement dit que pour elle, la garde alternée c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas défendre qui était un petit peu contre ses... enfin qu'elle trouvait ça bizarre, surtout une garde alternée annuelle, mais qu'en revanche, en voyant Claire évoluer toute l'année, elle était bien obligée de reconnaître que ça fonctionnait bien et qu'il n'y avait pas de problème pour Claire. Et d'autres professeurs aussi m'avaient dit que, que vraiment non... Je leur demandais de me donner un avis, en tant que prof, hein, je disais, la décision elle m'appartient, c'est Claire, euh, c'est son père et moi qui prendrons la décision, mais est-ce que vous, vous pouvez me donner un éclairage en tant que prof, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est adapté à Claire ou pas et, euh, et bon, les profs m'avaient soutenu, en fin d'année, c'est vrai qu'ils euh, m'avaient dit, non, il n'y a rien qui s'oppose, ça s'en fonctionne bien, on voit bien que Claire, elle est épanouie, elle a une moyenne de 17, ça se passe bien, euh, continuez quoi, un petit peu, c'était ça. Donc euh, sur cet aspect-là, pour l'instant, on continue. Avec le soutien des profs. Quand elle a passé une année chez moi, qu'elle doit repartir chez sa mère, là non plus, je n'ai pas remarqué de, de manque ou de traumatisme affectif particulier. C'est plutôt pour moi que c'est un peu difficile dans les premiers temps. Mais pour elle, j ai, j ai pas dans la mesure où le lien n'a jamais été rompu, ni entre elle et sa mère, ni entre elle et moi, je n'ai pas l'impression qu'elle vive ça comme, euh, comme un déchirement qui revient comme ça périodiquement, chaque année. Non, le, le déchirement, bon, c'est un bien grand mot, je ne suis pas dans les affres de la souffrance, là, je ne me tords pas de douleur par terre. Non, non, mais c'est un peu difficile, surtout pour moi, les premières semaines, oui. C'est vide, la maison est vide. On sait maintenant que des hommes et des femmes élèvent les enfants différemment que les mères ont tendance à s'adapter aux besoins, aux humeurs des enfants, que les pères ont tendance à demander de l'adaptation aux enfants, mais que ces deux types d'influences sont importants. Parce que les enfants qui les ont, ces deux types d'influences vont mieux se construire au niveau psychologique, vont être capables à la fois d'utiliser leur créativité, mais à la fois capables de respecter des structures, de s'intégrer socialement et de faire jouer le système en leur faveur, euh, et de le changer de l'intérieur au lieu d'obtenir de, de se sentir à l'extérieur, marginaux, euh, pas aimé, mal aimé, euh, euh, pas intégré. Donc euh, je pense qu'il s'agit simplement de, de, de permettre le plus d'intégration possible et que le cas des jeunes garçons me préoccupe particulièrement parce qu'ils se retrouvent souvent laissés pour compte et euh, ils ont tendance eux, à plus de passage à l'acte à ce moment-là, plus de violence, plus de hyperactivité, plus de toutes sortes de choses pour montrer qu'ils existent et je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un encadrement paternel, donc il faut permettre l'accès aux pères et encourager les pères à, à se faire aider s'ils ne sont pas capables d'assumer des responsabilités paternelles. Alors nous, euh, on ne peut pas dire qu'on s'entende, parce que si vraiment pour une décision importante, peut-être on, on va discuter, mais on n'arrive pas à discuter ensemble. Enfin, moi, je me mets très vite en colère. Il reste certainement des choses, et non, avec mon ex-mari, on ne s'entend pas. On ne passe aucun moment ensemble. Enfin Dès qu'on a quelque chose à affronter, c'est un petit peu délicat. Donc, il y a des moments de, de grande tension encore. Hein. Et, et, et ça ne nous empêche pas de, de réussir bien pour Claire. Forcément, il y a des moments qui sont délicats, pour Claire aussi, pour moi aussi, pour Philippe, j'imagine certainement. Il y a des moments où on a envie que ça ne soit pas plus du tout une garde alternée. Moi, je me dit mais, mais, que ce serait plus simple si j'étais toute seule à m'occuper de Claire. Alors, et, et, et dès que ça retombe cette tension, dès que la raison revient, je réfléchis des minutes, je me dis mais non, Claire, je sais très bien que ce qui est important pour elle, c'est qu'elle est son père. Mais il faut quand même rappeler qu'un certain nombre euh, de ces situations de séparation restent très conflictuelles et les enfants peuvent y être très mal et elles sont bien souvent très peu favorables pour la mise en place d'une résidence alternée qui nécessite non pas que les parents ne soient plus en conflit, mais qu'ils arrivent à isoler leur conflit conjugal, le conflit qui les concerne, de la relation à leurs enfants. Donc la résidence alternée ne nécessite pas que les parents ne soient pas en conflit, que tout soit réglé, que tout soit euh, calme et, et, et ne pose plus problème. Elle nécessite par contre que le conflit conjugal euh, soit séparé du rapport à l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qui rejaillit sur Claire Vous savez, on fait la différence entre nos problèmes d'adultes et, euh, et, et Claire. On ne s'est jamais servi d'elle comme d'une arme. On ne l'a jamais utilisée pour faire du mal à l'autre. On ne l'a jamais prise à témoin pour quoi que ce soit. Elle est en dehors de nos histoires d'adultes. Et elle restera en dehors de nos histoires d'adultes. Bon, un jour, elle sera elle-même adulte, elle comprendra peut-être... Ce qui s'est passé entre nous, peut-être qu'elle ne comprendra pas, mais en tout cas, je pense qu'elle ne pourra pas nous reprocher de l'avoir prise à témoin en permanence et de s'être servie d'elle pour faire du mal à l'autre. Je pense qu'elle qu n'a assisté à aucun spectacle désagréable de la part de ses parents. Elle vous en parlera peut-être mieux que moi, mais je ne pense pas qu'à aucun moment de, de sa vie de petite-fille et de parents divorcés, elle ait eu à assister à à des spectacles que des adultes ne devraient pas donner à des enfants, de toute manière. Voilà. Ils ont le droit de se... de se disputer, de se... Enfin, voilà, tant que ça ne passe pas par moi, c'est leurs aff, enfin c'est leurs histoires. Sampras, le champion de tennis, Comment s'appelait-on Pete. Oh. En France, par exemple, c'était un des obstacles à la résidence alternée. Euh, bon, C'était que euh, tant qu'elle n'a pas été reconnue, il euh, y avait un certain nombre de personnes qui ne se sentaient pas le droit euh, de... Euh, de la mettre en place parce que, socialement, c'était quelque chose qui n'était pas considéré comme adéquat. Donc la tendance en Europe est à l'augmentation de la pratique, d'une part, et à la reconnaissance de plus en plus forte de celle-ci, malgré les nombreuses résistances et réticences que l'on peut rencontrer ici ou là, mais qui me semblent être quand même un peu des combats d'arrière-garde, malgré tout.